Mohamed Salut Salut Chouachin Ça Momo Ça va bien ou quoi Salut, euh, euh, Chouachin, Chouachin. Ouais Momo Vous permettez, je vais enregistrer ce vidéo, si vous permettez, bien sûr. Ben, bien sûr Astral, c'est vous pour moi. Oh Momo, je t'aime trop, t'es trop mignon. Genre, je vais raconter à, à, mes, à mes enfants que je vais jouer avec un Lord of Warzone. Allez, c'est parti, avec plaisir, avec plaisir, mon frère. Tu penses qu'on va gagner, Momo Avec Chouachin Ah, je vais gagner, euh... Mec, et vas-y, vas-y, on va faire une super <rire> équipe, je le sens. Comme une envie de faire bisous zizi à moment. Vous êtes beaucoup dans, sa, dans ce cas-là, chat. On saute direct, on impose notre, notre style Est. Allez, go Est. Ok, il drop bien déjà, c'est un bon signe. Allez, à l'intérieur. À Finis-le, finis-le, poulet. Tu l'as fini Sors pas, sors pas. Je, je, je vais tenter un truc, gros. Je suis pas du tout certain de ce que je vais faire. Il y a des chances que je meurs, ok On <laughs> euh, double, un double. Hein. Nope. Nope. Nope. Thanks Activision for this experience. <laughs> T'as pas, pas encore un arme, frérot. suis moi Tu n'as pas un arme. largement armé, t'en fais pas. Je sais que tu t'en du bruit, ou sans ou avec mon arme. C'est ça, frérot. Tu viens d'où, Momo Algérie. Ah... T'habites là-bas Oui, oui. Alors, tu recommandes l'Algérie en voyage Soyez les bienvenus à tout moment. C'est vrai. C'est ça. Soyez les bienvenus à tout moment. Je viendrai un de ces quatre. J'ai jamais fait Tunisie, Maroc ou Algérie. Oh mec, viens, viens, viens, elle est à côté. Recule en arrière. Non, j'ai jamais fait. Bah non, jamais. Non, jamais. Du coup, il faudrait que je fasse. Soyez les biens. Ah on fait le forteresse. Ah ok, ok. Ah sans pire, sans pire. Derrière moi. Sans pire derrière moi. Derrière. Notre coéquipier est entré au boulag. En cas de victoire, on procédera à son redéploiement. L'équipe n'est pas dans la zone de sécurité. Cible marquée. Feu à volonté. Euh. Vite noire marqué. Allez là-bas et attendez d'en savoir plus. Dans le mille. Oui Mouha, ça va mouha Ça va, ça va Allez allez allez on va Allez Je, je te le dis, j'ai qu'une envie c'est de faire gagner Assume, Je vais te je... Ça va pas être inquiet mon Oh merci Mouha Alors ah, Il y a un mec ici, je ces fais gaffe, Il hein. y a un mec ici. Me Zone cible marquée, feu à volonté Bien reçu, un inter, un crack. raté, pas de chance. Oh Plaque. Tu l'as tué, lapin Oui, c'est trop fort. Tiens, Momo, je t'ai ramassé les trucs pour toi. Merci. Attends, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Derrière toi. Attends, Prends ton loadout, moi je, vais chercher, moi je vais chercher un véhicule et on va faire un truc ensemble. Ça roule Ouais, ah, ok. Ça roule, ça roule. Ça va, ça se passe bien la game pour le moment. Eh, eh, ça se passe bien. Et avec juste. Ça se passe toujours bien. Pour le moment, pour le moment. Attends, frérot, juste, il faut que, que tu sortes exactement sur mon point. En extérieur, t'as une, une autoréa. Sur un, sur un des cadavres, ok Viens, mmh. viens, viens. Hop. Bah tu vois, là, ça. Oh, Hop. tu veux qu'on l'explose, lui <coughs> Vas-y, lui, on oh. l'explose mon moment. Oh. Bon. Allez, ok. Et il méritait pas qu'on l'explo... Euh, euh, euh, euh. Allez, très bien. J'ai deux frappes de précision. Je re-shield. Et là, il faut vite qu'on tue le, mas le, le masto. Allez, ok. Lâche un chargeur, là, vite fait. pas, meilleur. Votre équipe a atteint la zone de sécurité, pas refile. une mine à dispersion. Ah, ça fait mal, les Allez, on sortir de go go go. J'ai plus de vie, t'as plus de vie non plus, soigne-toi, soigne-toi, frérot. T'inquiète, t'inquiète, je vais. Il est break shield, c'est maintenant, c'est maintenant, frérot. Je balance une boîte de mine par terre, si tu peux. Je balance la boîte de plaques Tu as fait un truc rigolo. Vas-y, regarde. Si, si, regarde. Si tu t'allonges ici, oh, tu sauras. Je tu sauras avant. <rire> okay. Est-ce que tu veux que je t'offre une arme ou t'es bien Oh, je suis bien, c'est bien. Regarde. Là, non. là, dans, dans le bâtiment de gauche dans le bâtiment de gauche, ouais, il a... ouais, on va les rusher on va les exploser, ouais. Ah, pots. Ah, c'est bon. merde Attention, le drone quitte la zone. Je mmh. lance une grenade. Votre équipe est entrée dans la zone de sécurité. C'est dire c'est Oh <My> là la let's. Let's ah, <dific Panther> attends, fort, là, mais qu'est-ce t'es fort Qu'est-ce t'es fort, frérot Attends, attends, attends... Il s'est réanimé Il gaffe, y a encore, il Hop Je replaque, je replaque Ah ah bien... Yep. Oh, Momo, il faut que tu montes Y a c'est un sketch bien, yeah, je euh, c'est bon, euh, je pense que je peux jouer. <rire> ok. Comment jouer à Warzone hey, 2 maintenant. dernièrement Là, je suis avec Momo. On a juste à camper dans une forteresse à l'étage. Vous prenez juste une échelle <rire> avec la batteuse. Et si vous avez un peu peur parce que vous faites push, vous appuyez sur Tab. Et on a une petite réanimation au cas où. Un drone amélioré. Mortier. Précision, précision, précision, précision, ah, prison, prison. précision, précision, précision. Ils peuvent venir. Abonnez-vous. T'as déjà gagné euh, une game Euh. Sincèrement, moi. Depuis, depuis la sortie de Warzone 2, j'ai gagné uniquement. Euh, attends, 1, 2, 3 fois. Ok. Trop cool. Et, Et, quatrième, la... Si quatrième. Et la quatrième, c'est maintenant avec moi. Est-ce que ça te dérange ah, si allez, je conduis Allez, ok, très bien. <rire> conduit, conduit. T'es pas obligé de, de faire le tour Normalement, t'as une touche pour changer de, de place, tu vois. Regarde, y a des mecs en train de camper là-haut. On, on va les obliger à Et sauter. Sur zone. Le premier est quasiment crack. Le premier est crack. Est vrai, ils se sont séparés. Et on va profiter qu'ils oui, soient séparés, ouais, pour les Alors, défoncer, viens. Bon. Feu à volonté. Attends un peu, moment, attends un peu, sois patient. Elle vient maintenant. Je me suis nice, bien joué, moment, super. J'arrive, t'inquiète. Non, t'en fais pas. T'en fais pas, mon ref. On s'en fout. C'est un mec en bas qui campe. Fais attention, fais attention Momo, reviens, reviens, reviens avec moi Il va, être, il va camper à côté de toi Hop, oh, tiens, je te avec toi de Il m'insulte on... Le... on reste le... un le... peu dans le il gaz Il t'insulte pas T'as hein. ouais, ouais, ouais, hein. pas... zéro plaque, de pas de plaque. As zéro J'en je ai ramassé un peu là, tiens, tiens Momo Derrière toi Mais toi c'est droit eh bien on, on va on va faire du shopping à droite vite fait, on va en acheter Regarde, il y, y a un mec à droite, je sais pas s'il est en l'air ou s'il est euh... là il est là, ah, il est là. Ah. Je le roche ah, Coeur, cours, cours, cours, cours, cours. je te couvre Tu peux y aller euh, Momo, tu l'exploses A ta gauche, à ta gauche Momo, il t'a contourné Il reste un mec ici hein. Tu peux y aller mon mon, rentre dedans. Alors Hey bro, what you bro? we must kill you bro, we must kill you. En face, euh, nord-ouest. En face Attention Ah, je suis pas rare, je suis pas rare. Ah, il me attaché, je crois. Il me rush Très bien, très bien. Très bien joué, mon nom On l'explose d'abord le mec à gauche. Viens, tu, tu me suis, t'es avec moi, d'accord Ouais, ouais, je te suis, je te suis. Je suis. Fais-moi confiance, Momo, suis-moi. Allez, ok, je t'essuie. On est en 2v2v2, Momo. Fais-moi confiance, je nous fais gagner. Oui, J'ai mis la pression au mec de droite. Hein. Oh mec de gauche pardon. Un mec de gauche tombé. Là à un moment qu'est-ce qu'on pourrait faire Il Faudrait qu'on se mette un peu sur la gauche là pour exploser les mecs ouais. euh... non, ouais, Magnifique, magnifique. Maintenant c'est bah devant. On est en, on est en 3v2 d'accord 3v2. Ouais. En, deux, en pardon En, en 2v1. J'ai mis une frappe à. Une... C'est bon, je l'ai décalé, je l'ai obligé à se décaler sur la droite. Il est crack shield. Ah je Wesh les rushs si vous voulez on se prend en 1v1 patate. Ouais ouais. Bonne chance avec la frappe de précision frérot. Ah ouais, ah ouais. Voilà, là là, je suis là là je suis là pour gagner avec mon frérot, désolé gros. Bisous ma poule. Merci gros. Merci. Ah oh mon moi On a pas gagné ensemble Allez Victoire ensemble mon ref. Ah c'était bien hein Bien 5 kills, j'en avais 20. Petite 25 kills les gars. Mon Momo c'était un bonheur, je vais manger, je te fais des bisous. Oh, le bonheur est partagé, le bonheur est partagé mon frère. Et bon, euh, je pense, pense cette victoire tu vois je la mettrai sur YouTube ou quoi bientôt ah, donc oui, euh, bien t'inquiète euh, tu l'auras gratuite hein, à regarder. Elle est, elle est super bien enregistrée dans mon cœur, dans mon cerveau et bien sûr sur YouTube. <rire> C'est important merci ça les deux. Bisous mon pote, c'était trop cool. Merci infiniment, merci infiniment mon frère, merci. Bisous mon Mais les gars, qu'est-ce qu'il est gentil